à tous d'être là. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On a Alexandra Costa qui s'occupera de vous répondre. Euh, Alexandre, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de talent, un coup d'œil oui, on a un coup d'œil, bah, talent en fait, euh, deux chiffres clés, c'est euh, 4 000 collaborateurs, 400 millions euh, de chiffres d'affaires. Nous sommes un acteur français, multispécialiste depuis euh, plus de 20 ans. Nous accompagnons euh, nos clients dans leur transformation digitale mm -hmm. euh, via des leviers euh, technologiques euh, innovants qui sont euh, l'intelligence artificielle, l'IoT, le Big Data euh, et tout ça en même temps au travers du cloud. Effectivement, est-ce que peut-être tu peux parler un petit peu de nos implantations oui, ben, Talent est un groupe international avec des implantations donc, à l'international dans des belles villes, qu'elles soient Londres, New York, Adelaide, en même temps et bien d'autres. Mais surtout aujourd'hui, on va faire un focus sur les régions. Donc, les Talent, c'est cinq cinq régions, Haute-France, Ouest, Nouvelle-Aquitaine, Sud-Est et la magnifique région d'Occitanie qui regroupe Toulouse et Montpellier. Oui. Super, merci beaucoup Alexandre. Est-ce que Hélène, notre directrice, tu peux nous parler un petit peu des, des agences de Toulouse et Montpellier plus en détail Avec plaisir. Euh, donc la région euh, Talent Occitanie, c'est Toulouse et Montpellier, hein, je, je l'ai dit euh, initialement. Euh, le plus gros des équipes est basé à Toulouse, hein, donc on a près de 65 collaborateurs sur l'agence de Toulouse et après on a une agence sur Montpellier de 5 collaborateurs. Alexandre en a parlé tout à l'heure. Vraiment Montpellier, ça fait partie vraiment de nos axes de développement. Aujourd'hui, il n'y a que cinq collaborateurs, mais on veut vraiment vraiment faire grossir la région, l'agence et, la, et la région. Euh, la parité aussi homme-femme. Hein, vous voyez sur ce plateau d'ailleurs, hein, c'est assez représentatif. Hein, voilà. Euh, donc ça, on y, on y tient. Mesdames, n'hésitez pas à nous rejoindre. Hein. Voilà voilà euh... aussi, hein. aussi et talent occitanie les ambitions aussi on a quand même de belles ambitions on a euh, des ambitions de d'être plus de 100 à fin 2022 et cette année on a aussi euh, fait des résultats et un très beau chiffre d'affaires de 6 millions d'euros euh, voilà ce que je peux dire sur euh, l'agence la, euh, euh, Talent Occitanie. Oui, on est fort de, de nos 9 ans euh, d'existence. Hein, Tout à fait. Aussi, Merci. Merci de le rajouter. Avec plaisir. <rire> Est-ce que tu peux nous vendre comme ça aux, aux personnes qui nous écoutent euh, et qui auront très envie de nous rejoindre par la suite, un petit peu nous expliquer c'est quoi l'art de vivre euh, en, en Occitanie bah En tant que personne du cru, hein, je, peux, <rire> je peux en parler. Hein. Euh, donc je pense que quand même euh, sur la région Occitanie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment notre, notre art de vivre et notre savoir vivre. Hein. Euh, au niveau gastronomique, hein, on parle du cassoulet, du confit de canard, hein, des magrets, etc. Et puis il y a vraiment une belle qualité de vie avec un beau climat. Euh, Toulouse aussi, la région toulousaine a quand même une image et euh, une industrie aéronautique qui est assez, euh, oui. euh, assez avant-gardiste oui. et oui. Euh, où on a quand même beaucoup, euh, on verra après, hein, on ne travaille pas que pour l'aéro, mais quand même qui, euh, qui, qui il y a en un en bassin fait. de l'emploi oui. assez dynamique. Et bien évidemment à cela s'ajoutent tous les, les sujets euh, euh, innovation et IoT. Euh, C'est une région Occitanie où il y a beaucoup de start-up et d'éditeurs de logiciels qui, euh, qui s'implantent et il y a beaucoup d'initiatives autour de ça. Euh, la, la Toulouse ah, la et la culture aussi, merci la culture, alors on a, euh, que ce soit Montpellier si vous connaissez pas Montpellier, euh, franchement c'est une super ville, je vous recommande d'aller au moins visiter ils ont réhabilité euh, les bâtiments, c'est vraiment au niveau, euh, au niveau art, c'est très, très joli et, euh, et Toulouse aussi il y a eu beaucoup de manifestations comme la machine, minotaur etc, mmh. donc des, des voilà, très euh, au niveau culturel, c'est assez euh, c'est assez animé euh, c'est une région occitanique quand même, euh, près de la mer, Montpellier, la de la mer. Toulousan, c'est une heure de la mer, une heure de la montagne des Pyrénées, trois heures de l'océan, quand même. Et euh, dans la région, ce qu'on aime, ce qui fait un peu l'esprit et qui fait vraiment, même pas un peu, beaucoup l'esprit de talent, c'est le collectif et le collaboratif. Et donc ça se retrouve dans le rugby et dans le sport collectif qui est pratiqué dans la région. Voilà, donc euh, en, quelques, en quelques lignes, c'est que oui, ça vraiment ça ça ça une belle région. Merci beaucoup, Hélène. On va faire un, un zoom sur le parcours de, donc, de mon frère Raphaël. Il va nous parler un petit peu de, de son expérience au sein de talent. Est-ce que tu peux nous dire, Raphaël, tout d'abord, dans ton parcours, ce qui t'a amené à, à ce métier Alors moi, j'ai débuté en tant qu'expert poste de travail. Donc, je suis intervenu pour, pour tout type d'organisation à différentes échelles. Mm -hmm. J'ai un parcours atypique parce que je suis à la base diplômé d'un bac pro orienté secteur numérique. Mais je suis avant tout un grand passionné de nouvelles technologies. Et euh, à mes heures perdues, un geek. Voilà. Non, mais il a, je, je vous le confirme, à la maison, il a toujours été le référent informatique et technologie. C'était incroyable. Euh, Est-ce que tu peux nous parler peut-être aussi de, de ton rôle d'accompagnement euh, au niveau de, des clients Oui, bien sûr. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner les clients à travers la mise en place euh, d'infrastructures cloud, euh, d'infrastructures de gestion, que ce soit sur l'identité ou du poste de travail. voilà. Donc, beaucoup de vecteurs sur lesquels, sur lesquels on est acteur finalement. Et puis aussi, plus particulièrement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle de responsable d'offre au sein de Talent Tout à fait. Alors, mon rôle de responsable d'offre, c'est d'offrir la visibilité pardon, et d'avertir nos clients sur l'existence de solutions, cloud ou on-prem, d'innover à travers d'époques et de créer des cas d'usage bien particuliers en répondant aux cahiers des charges qui sont souvent liés au secteur d'activité. Mmh. Euh, voilà, euh, J'interviens également euh, chez plusieurs comptes euh, sur le déploiement de solutions destinées à sécuriser l'espace de travail en implémentant des solutions de gestion et de sécurisation, le but étant d'amener un vernis de sécurité important, mais aussi de simplifier l'usage euh, de l'administration de ces outils pour les administrateurs. Hélène et Alexandre nous ont parlé de talent en termes de chiffres, en termes de, de secteurs. Est-ce que toi, tu peux nous dire en quelques mots, c'est quoi talent pour toi Talent pour moi, c'est avant tout des experts, des collègues, euh, des équipes avec qui on travaille au quotidien main dans la main pour répondre à des cas d'usage, euh, enfin à, oui, il y a des cas d'usage de, de, de clients qui nous sollicitent au quotidien. Et notre force, c'est vraiment ce côté familial, mmh. c'est l'ADN familial euh, qui nous permet d'avoir de, de, une longueur d'avance en tout cas, un, euh, une valeur ajoutée sur l'implémentation des nouvelles solutions. Mmh. Et la réponse rapide aux problématiques qui sont exposées par nos clients. Ok, ouais. et justement, euh, pour ce, ce côté familial, est-ce que tu veux raconter un petit peu le, le côté histoire de famille euh, qui fait qu'on a vraiment une, une force et qu'on se connaît bien, tout ces talent okay. Alors euh, Julie, du coup, ma sœur qui est présente euh, aujourd'hui, cherchait un, une alternance euh, dans le monde de l'IT. Et je n'ai pas hésité une seconde à l'intégrer à nos équipes pour qu'elle puisse exprimer, exprimer son expérience, son potentiel euh, sur, sur les terrains de jeu qu'on couvre et aussi profiter de ce côté familial qui fait partie de notre ADN. T'étais voilà. confiant Oui, confiant. <rire> et puis, euh, bah, je suis content aujourd'hui parce que finalement tu t'es bien intégré. Et, et voilà, je pense que tu es toi aussi contente d'être ouais. chez Talent. Voilà. Oui, c'est un, un vrai plaisir de bosser entre frères et sœurs. Aussi. Ouais, Ça facilite bien. aussi pour Complètement. La communication. Ok, super, merci beaucoup. On va vous parler, nous présenter un petit peu euh, nos savoir-faire. Euh, je vais laisser Hélène présenter le, la practice Data et Apps. Donc, euh, avec plaisir, merci <rire> Donc, euh, nos savoir-faire, alors un vraiment sur lequel on est vraiment euh, avant-gardiste et vraiment euh, en amont de beaucoup de sujets, c'est la practice Data, Apps, euh, Data, Apps et, et IA aussi donc là où on a une équipe de plus d'une vingtaine de collaborateurs qui interviennent auprès des clients dans, pour faire du développement d'applications développement d'applications qui peuvent être métiers à destination des métiers, d'implémentation aussi euh, d'outils CRM euh, du chatbot, de la RPA voilà, donc là ça représente euh, une équipe de, de, de, ce que je vous disais de plus d'une vingtaine de personnes mm. et un sujet sur lequel aussi tous on est très très euh, avant-gardiste c'est la partie euh, IoT voilà, donc euh, on en a oui, parlé bien. tout à l'heure avec l'application oui, l'IoT Valley, mais aujourd'hui, on accompagne énormément de clients autour de ces sujets de ces, euh, et euh, de ces interrogations autour de l'IoT, la mise en œuvre de solutions IoT euh, voilà, chez nos clients. Super, merci beaucoup. Raphaël, est-ce que tu peux nous présenter le Cloud Services Alors, Practice Cloud Services, euh, bah, c'est une équipe d'une vingtaine de personnes également, où on va intervenir sur différents sujets euh, axés sur euh, modern workplace, infrastructure, des migrations euh, de différents types, euh, la partie Cloud, euh, Azure, AWS et GCP. La sécurité, sécurité de l'identité, sécurisation périmétrique en utilisant divers outils, et de la maintenance aussi. Voilà. Ok. Après, ce qui est important c est dans cette pratique, c'est une pratique qui est née aussi d'une initiative de l'Occitanie, qui est pilotée mmh. par Occitanie, mais qui est devenue en même temps du coup, une, une communauté et une offre globale nationale. Donc en même temps, du coup, dès qu'on va faire un, client proje, enfin, un projet chez un client, pardon, en fait, on va aller chercher le meilleur expert mmh. selon où il est en France. Quoi. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Et moi, je vais vous présenter un petit peu la, la practice conseil et, et stratégie. Euh, donc nous, on, on est principalement sur tous les projets de, de conduite du changement, de transition digitale. Euh, on fait de la JAFRI de projet, de la MOA. On vient vraiment aussi euh, travailler euh, avec les deux autres practices pour apporter euh, cette couche-là d'accompagnement, de, de, euh, que ce soit vraiment au niveau du top management, de pouvoir embarquer les hiérarchies, mais aussi de communiquer et de former les utilisateurs finaux. On, a vraiment, on, pousse, on travaille beaucoup sur les solutions collaboratives, on a des prestations UX/UI. on est une équipe un peu plus petite, on est une, une douzaine, on, on est vraiment assez varié au niveau des compétences. Et puis l'idée, c'est de, de, vraiment d'accompagner les entreprises sur, sur l'intelligence collective qui est de plus en plus prisée au sein des entreprises. Euh, maintenant, Hélène va nous parler de nos clients et nos missions. Donc euh, on a de l'aéro, mais pas que, effectivement, effectivement. Voilà, donc on a, on a présenté la région comme le berceau, on va dire, de l'industrie aéronautique, mais pas que. Hein. Vous pouvez voir au travers du slide, on a des clients autres, d'autres secteurs d'activité qu'on accompagne. Je pense un secteur qui est, qui est très porteur et sur lequel on intervient de plus en plus, c'est le secteur banque-assurance. Euh, en particulier auprès de grands groupes comme BPCE où on les accompagne dans la mise en œuvre de leur, de leur stratégie cloud, hein, très clairement, oui. et pas que sur du euh, Microsoft. Euh, crédit immobilier aussi en client, où on les accompagne sur des sujets plutôt euh, côté euh, développement, en développement d'applications métiers. Et euh, après, si je vous fais un focus sur le secteur aéronautique, hein, je voudrais quand même parler d'une référence plutôt euh, sympa et, euh, et innovante, là, sur, euh, chez un client, euh, un très petit client connu de la région, qui est Airbus, un hein, tout petit hein, client. <rire> Donc euh, Airbus, euh, avec lequel, bien évidemment, on travaille depuis de nombreuses années. On avait développé les équipes euh, de, de, la, de la practice conseil, on travaillait avec les équipes Airbus, on a développé une application qui consistait en fait à être au travers d'un à mettre un GPS sous les avions pour traquer les avions parce que Airbus avait tendance au niveau de la fala à perdre les avions. Donc là c'est quand même un sujet, voilà, on a, on a fait beaucoup de buzz autour de ça parce que c'est quand même un sujet assez, assez visible mmh. et qui a été très bien, on a eu de très bons mmh. retours clients. Euh, voilà, on accompagne des, des, des, des, des beaux clients aussi un peu plus petits dans le secteur aéronautique comme la TECO euh, le groupe Safran et des industries aussi, euh, industries plutôt locales comme les chocolatiers, c'est moi, euh, et tout ce qui est retail avec euh, la partie Jiffy euh, et Centre et là où on les accompagne sur des sujets plutôt autour du XUI. Mm -hmm. euh, Il y a un client, je vais te laisser Raph parler parce oui. que c'est quand même ton bébé, c'est Airfoil. Airfoil, voilà. tout à fait, donc c'est l'usine de demain. Voilà. Euh, on en cloud 4.0, où on a monté ben, finalement tout le, toute la gestion de l'USI, on a confié toute la gestion des USI au, au cloud. Et euh, j'ai été contacté il y a deux ans pour monter un use case assez sympa qui, qui consiste en fait à, à donner à l'utilisateur la possibilité de s'authentifier à la fois physiquement sur le site euh, à l'aide de son badge et à la fois sur son poste de travail et sur les machines outils euh, qui sont présentes dans l'atelier. Donc voilà, avec une seule, euh, un seul appareil finalement, l'utilisateur peut s'authentifier euh, presque partout sur le site. Donc, use case assez sympa. Et deuxième use case euh, sur lequel je souhaitais rebondir, c'est un cas d'usage qui a été créé par nos, nos devs et nos UX. C'est un, un jeu vidéo, un serious game, qui vise en fait à, à amener des, des interlocuteurs à dialoguer autour d'une de, de, solution, un serious game orienté à Genic. Voilà. Donc... Euh, cas d'usage très sympa. Ouais, ouais. Nos, nos terrains de jeu sont aussi sur la gamification. Et oui, on fait, bah en fait, on fait beaucoup de choses. C'est ça, on est, on est très variés dans, dans, dans ce qu'on propose. Excuse-moi, Julie, je, excuse je dis, ah, euh, vous t'envoyer, rebondir. Juste pour compléter ce que, ce que vient de... Concernant Airfoil, euh, je, je pense quand même que c'est important que vous sachiez qu'Airfoil, on a été précurseur dans les projets il y a deux ans d'usine 4.0. Donc ça, c'est quand même important que vous, que, que vous sachiez en fait qu'on est vraiment un petit peu avant-gardiste sur ces sujets-là. Et on a été un des premiers intégrateurs à travailler sur, ces, sur cet accompagnement-là, quelle est l'usine de demain, quelle est l'usine, tout dans le cloud. Et on a accompagné ce client-là et tout on continue fait. encore. Donc c'est quand même assez euh, intéressant et pour nos collaborateurs et bon, pour nos clients. Et ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'on a en capacité à gérer un SI de A à Z comme on, comme on, le fait, comme on savait le faire pardon, en mode prem mais en mode cloud unifié et mmh, on a en capacité voilà, à, à tout gérer. Oui, et puis y a, il y a beaucoup de missions, notamment sur ça, le métropole, où on, où on est beaucoup ouais. d'intervenants de, de plusieurs équipes ouais. à, à travailler main dans la main avec notre client. Donc c'est aussi hyper enrichissant de pouvoir rebondir comme ça avec les compétences des uns et des autres. Alexandre, est-ce que tu peux nous parler oui. aussi de la relation qu'on a avec certains clients qui finalement va au-delà de, du client Oui, tout à fait. En fait, depuis le début, on parle beaucoup d'accompagnement vis-à-vis de nos clients, mais il y a beaucoup oui. de clients en même temps qui nous voient comme des partenaires. Et il y a justement, il y a même certains clients type SFR euh, qui nous ont demandé en même temps de développer en même temps, en gros avec eux, euh, une offre autour de la téléphonie, donc une offre euh, novatrice. Euh, après, ce qu'il faut voir, c'est que euh, Talent a une forte culture aussi du partenariat. Tout à fait. Euh, et aujourd'hui, en fait, on s'est focalisé aussi sur des derniers partenariats. Donc après, la liste est longue. L'idée, hein, mmh. c'est toujours de trouver le partenaire qui est euh, plus en adéquation pour, en fonction des besoins et euh, du client. Euh, typiquement, en fait, aujourd'hui, pour certains de nos clients, on a monté des partenariats avec euh, PTC, donc, euh, qui est plutôt toute une plateforme industrielle autour de l'IoT, et euh, PriceFX, qui va être principalement là, euh, du pricing dynamique. Super, merci beaucoup. Donc, vous le voyez, on a vraiment beaucoup de clients différents, on fait beaucoup de choses. Mais c'est important aussi de parler un petit peu de la vie des collaborateurs, c'est ce qui va vous donner envie de nous rejoindre. Euh, notamment, euh, déjà, on peut avoir, euh, on est quand même assez fiers de pouvoir être pour la septième année consécutive, talent et lauréat euh, du palmarès des entreprises françaises de plus de 1000 salariés où il fait bon travailler. Alors, on a effectivement un vrai euh, cycle de vie. Euh, euh, d'onboarding euh, et de recrutement, hein, et puis tout, tout le reste que je vais vous présenter, euh, où euh, la carrière au sein de talent est très évolutive. Euh, donc comme je vous le disais, il y, a, il y a cet onboarding où on inclut vraiment les équipes, on présente les nouvelles personnes à tous les services, on essaie de, dès le début de faire émulser un peu les, les compétences. Il y a aussi une grosse brique de formation et de certification au sein de talent, que ce soit auprès de, de développeurs ou de, de solutions qu'on qu déploie mais aussi d'autres vouchers qui sont disponibles, qui permettent vraiment à chaque collaborateur hein, de, oui, fait, de oui, tout pouvoir tout changer un petit peu aussi de sujet, de pouvoir se développer sur, de développer ses compétences sur d'autres thématiques et de ne pas être tout le temps cantonné. Oui. Voilà. C'est important d'être expert, mais c'est aussi important avec ces nouvelles générations qui sont dans l'apprentissage continu, d'avoir accès à ça. Il y a aussi beaucoup de veilles technologiques au sein de Talent. On a des profils vraiment euh, hyper proactif à ce niveau-là. Vous le verrez sur nos réseaux sociaux, je pense à, à Emmanuel Gallis, à Pierre Dumais, qui sont souvent en train de partager euh, leur best practice, euh, des éléments qu'ils ont, qu ont construits, qu'ils ont codés, euh, qui le, le donnent vraiment en accès euh, à leur communauté LinkedIn, donc c'est vraiment formateur et ça permet à, à Talent d'être vraiment proactif à ce niveau-là. Euh, on a un écosystème hein, de, de partenariat, on l'a vu avec nos clients, mais c'est aussi vrai en interne. Euh, on travaille euh, énormément main dans la main, on n'hésite pas à aller se poser des questions, à se faire monter en compétence sur des sujets, surtout quand il y a des métiers euh, qui sont issus de deux services différents et qui se rejoignent sur une mission, euh, à vraiment en profiter pour, pour euh, faire grandir les uns et les autres. Euh, et puis, on va pouvoir vous le montrer euh, sur les sites juste après, on a euh, aussi des beaux moments d'agence, euh, que ce soit euh, en interne, vraiment, toutes tout les, les choses qu'on met en place, comme euh, on a un baby-foot, euh, on fait les petits événements euh, comme, euh, comme les galettes, les anniversaires, etc. Faites attention, on est un peu, euh, un petit peu euh, euh, taquin, on va dire, à talent. C'est-à-dire, si vous verrouillez pas votre poste de travail, c'est important, la sécurité chez nous, euh, on a euh, la, la fameuse tradition du choco oui. cest c'est-à-dire que c'est vous qui serez en charge de ramener les chocolatines euh, la prochaine fois. Euh, et puis, on a des moments importants comme euh, l'Auberge Espagnole, c'est toutes les six semaines. C'est ça, sera. toutes les six semaines. Et c'est vraiment euh, l'idée de l'Auberge Espagnole, c'est vraiment fédérer les équipes, euh, donner un petit peu du sens aussi sur les dernières actualités aussi du dernier mmh. du dernier mois qui s'est passé, que chaque manager ou collaborateur mmh. puisse aussi donner un petit peu son ressenti ou l'effet d'actualité du moment. Et c'est un moment convivial où on se retrouve à l'agence et on partage ouais. un bon Moment entre midi et deux, là voilà. Euh... C'est ça. Puis ce soir, on a un super bel événement aussi sur la péniche Horizon. Donc on va voguer tous ensemble pendant près de trois heures euh, sur la Garonne. Euh, et puis on a fait aussi des événements à Paris, euh, même en, en, en dehors du travail, il y a beaucoup d'initiatives, hein, euh, des gens qui se rejoignent pour faire des, des after work, des petits apéros. Euh, on peut le dire concrètement, c'est on a une, une population d'employés qui est hyper bienveillante. Euh, qui est hyper fun, on, est vraiment, on, on crée du fun beaucoup à l'agence, voilà. donc euh, n'hésitez pas. Si justement ça vous a donné euh, envie de nous rejoindre, je suis sûre que ça vous a donné envie de nous rejoindre, euh, <rire> Hélène va vous proposer euh, ici quelques, quelques profils que nous recherchons. Alors aujourd'hui, euh, merci, merci Julie. Euh, aujourd'hui, on a 40 postes ouverts. Donc c'est vrai que c'est beaucoup. Et on vous a parlé avec Alexandre des ambitions que nous avons de développer la région. Euh, on a des, alors ce qui est intéressant, c'est que chez Talent Occitanie, vraiment, vous pouvez faire carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des postes ouverts aussi bien pour des gens juniors, en passant par des confirmés que des seniors. Mm. On recherche des gens en développement, développement full stack, Java, Docknet, mm. euh, des UX designers, des gens qui font de l'advisory, des euh, des architectes, des scrum masters, des chefs de projet, on a une multitude de postes ouverts, des gens sur la BI, sur la data, voilà. Donc vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre et vraiment le manager chez Talent, vraiment pour euh, ambition et euh, raison d'être, c'est vraiment d'accompagner le collaborateur dans toute une projection de carrière. Tu as, as fait raison en fait, André Hélène, je pense que le mot plan de carrière en fait, a tout son sens chez mmh. Talent, c'est-à-dire que oui, il y a toute la carrière en tant que que, que que les consultants peuvent faire au sein de, de la région Occitanie, mais aussi dans le groupe. Donc au sein de la région Occitanie, si je prends un exemple, par exemple un consultant junior pourra devenir dans plusieurs années un expert, un manager, en même temps ou, ou avoir une destinée en même temps, enfin, avec un poste à responsabilité, ou pourra aussi euh, en fait aller à l'international ou dans d'autres régions. C'est-à-dire que là, il faut véritablement voir euh, le plan de carrière euh, via le groupe talent. Quoi. L'international est très important, Alexandre ouais, a, pré bien. a précisé, c'est quand même une force de groupe. On est un groupe français où il y a 21 implantations à travers le monde et aujourd'hui les gens ont besoin d'avoir du sens dans le travail, de ouais. se projeter sur du long terme. Et c'est vrai que Talent a vraiment... La... Alors en local, on vous en a parlé, on a, voilà, on a la partie locale, oui. mais il y a la partie internationale aussi où on peut vraiment vous accompagner sur un déplacement. Là, si vous voulez aller vivre aux États-Unis ou à Montréal, voilà, il y a la possibilité de... Voilà. Le champ des possibles est ouvert. Voilà. À Québec, Québec. <rire> <rire> N'hésitez pas du coup à contacter, à rajouter sur LinkedIn uh, Alexandra Costa qui répond maintenant déjà uh, à, vos, à vos questions uh, dans le chat uh, et puis elle se fera un plaisir de, de vous aiguiller sur, uh, sur nos différentes fiches de poste. Moi je vais peut-être rajouter une chose, c'est mm -hmm. que les experts onboardent les juniors mm. pour, les oui, faire, ouais. euh, pour leur faire acquérir un maximum de compétences, les former et dans la slide dont tu parlais tout à l'heure, c'est aussi cette partie onboarding et cette capacité des experts mmh. à accompagner le junior pour qu'il qu passe ces différentes briques de junior à confirmer avec ouais, complètement, ouais. complètement je rajouterais un truc aussi, aussi qu'après que le junior devienne expert tout à fait exactement. exactement par rapport à son plan de cancer. exactement mmh. tout à fait même moi à titre personnel quand, mmh. quand j'ai commencé en alternance j'avais même les experts d'autres services que le mien oui. quand jamais hésité à me porter mmh. sur des projets tout à, à, à m'accompagner mmh. donc c'est vraiment un, un gros plus chez nous c'est une vraie une vraie richesse euh, on va prendre un petit peu de, de temps, du coup, pour répondre à vos questions dans, dans le chat. Alors, je vais actualiser rapidement la page pour regarder un petit peu vos questions. Qu'est-ce qu'on a comme questions Ah, on a Jean-Christophe Petit qui nous dit « Allô, les amis, belle prestation. » Merci beaucoup, Merci, je Jean-Christophe. Je ah, qui était parmi nous euh, il n'y a, a pas si longtemps. <rire> Alors, au niveau des questions… On a une question de Samuel, si je souhaite rejoindre votre entreprise dans la partie conseil cybersécurité en tant qu'ingénieur en cybersécurité junior, est-ce que c'est possible d'intégrer Bien sûr. Ben oui. on n'a euh, même ça... pas de doute. On n'a aucun... ouais, pas ça de doute. Un grand oui, Samuel. On a... Alors on a... Je ne suis pas rentré dans le détail des postes, parce qu'il y en a quand même, je vous ai dit, il y en a 40. Hein. Mais Alexandra Costa, dont vous avez l'email, a vraiment la vision de tous les postes. Et vraiment, aujourd'hui, oui, on recherche énormément de monde sur la partie sécurité et conseil. Et vraiment, euh... oui. L'idée, Samuel, étant vraiment de couvrir euh, tous les aspects sécurité sur les différents environnements, que ce soit sur du on-prem ou chez nos cloud providers. Donc euh, oui, bien évidemment, envoie-nous ton CV. Si tu es junior, ça pose aucun souci, tu seras on-boardé. On, si tu as besoin de formation ou d'ajustement, on, on sera là. Euh, voilà, Et, alors, Ça va grand plaisir. Merci beaucoup. On a également Selim qui nous demande, « Bonjour, quels sont les, les parcours de carrière possibles ?» Merci. Alors, Moi, j'ai envie de dire, ça dépend un peu de toi. Ça dépend de ce que tu as envie de faire et sur quel type de poste tu te projettes. Ou le les postes où tu te sentirais le mieux. Voilà pas ouais. je non, pense non, je, non, pense non, non, je pense non, que c'est ça non. Voilà. Alors, sur les plans de carrière euh, possibles alors euh, peut-être à titre personnel moi je sais que je suis euh, je peux parler de mon expérience personnelle hein. euh, moi je viens euh, du monde du commerce hein, donc j'ai commencé comme commercial j'ai intégré talent comme commercial après j'ai évolué au bout de quelques années en tant que directrice des ventes et après j'ai eu l'opportunité euh, et voilà d'être directrice d'agence et après directrice de région donc en effet euh, voilà, et, bon, et je pense qu'en fait ce qui est, ce qui est important c'est vraiment toi ce que tu as envie de faire sur, vers quoi tu te projettes et en capacité de faire, il suffit qu'avec ton manager tu aies, dès, le, dès le départ <coughs> vous soyez assez transparent sur les évolutions mmh. possibles mmh. et tout nous on, on fait tout pour accompagner les gens ouais. euh, Julie a parlé de, de formation et euh, alors on a chez mmh. Talent une grosse particularité c'est qu'on a une plate plateforme en fait qui s'appelle Campus et qui, met, qui est vraiment à disposition de tous les collaborateurs mmh. où vous pouvez euh, faire des formations, mmh. mais il y a des formations aussi bien technique que sur la prise de parole en public, sur la posture managériale, Voilà, et donc c'est vraiment, cet outil-là permet vraiment aussi d'accompagner le consultant dans toute sa trajectoire en fait. Oui, euh... tout à fait. Mm -hmm. Des formations certifiées en plus. Tout à, à fait. Des qui sont valorisantes. Complètement. complètement. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, tout à fait. Bon, je pense que ça, ça y répond bien. Euh, on a également une question de Pierre-Louis qui nous demande, bonjour, concernant la mobilité, si par exemple j'habite à Paris et que je souhaite vous rejoindre à Toulouse, comment ça se passe Est-ce que vous nous aidez pour notre installation sur Toulouse une très bonne question, Pierre-Louis, parce que c'est une question d'actualité. Toulouse, euh, Toulouse a le vent en poupe hein, en ce moment. Hein, en ce moment, je reçois, je reçois beaucoup de demandes de mobilité, hein, c'est très bien. Et alors, euh, oui, Alors, on a, on a un partenaire hein, avec lequel on travaille qui s'appelle le groupe Mobilité et qui accompagne en fait, dans le cadre de mobilité, euh, les gens. Alors sur le déménagement, pour prendre en charge euh, ton déménagement, euh, la scolarité de tes... Enfin, T'aider, on fait dans les démarches administratives. Voilà, une aide, c'est vraiment un support. Euh, voilà, donc euh, oui, et alors il y, a, il y a vraiment, après, il y a un entretien aussi, ce qui se, comment ça se passe dans les faits. Euh, tu es euh, sur Paris, tu as envie de venir à Toulouse, hein, euh, ben, ton manager va se rapprocher euh, de, des managers euh, en Occitanie et euh, va dire, voilà, moi j'ai euh, ce, ce, ce collaborateur-là, sur lequel je veux accompagner, qui veut se déplacer en région. Et là, euh, après, il y a un échange que tu feras avec les équipes en local, voir si ton profil et tes envies correspondent à ce qu'on peut te proposer et toi aussi, ce que et, et voilà, et en fonction après, par la suite, il a et les RH sont dans la boucle, bien évidemment, et voilà. On a Alexandra qui pourra aussi euh, euh, aller plus dans le détail, euh, qui se tient à votre disposition sur ces questions de mobilité. Super. Alors, je vérifie. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Je vais actualiser. Non, effectivement, il n'y a plus de questions. Très bien. Et écoutez, on si, va... Ici, si, il y a des questions. Ah, ah il y a encore une question. Pardon, excusez-moi. Je ne vois pas bien. C'est Sacha, les commentaires. C'est le C'est le live. C'est le live, Nous sommes les du direct, hein, on est pas... Après, je pense alors... qu'il qu faut voir, c'est revient sur la mobilité, c'est qu'il y a déjà eu plusieurs fois des mobilités, là, ça s'est toujours très bien passé, ouais. c'est-à-dire que, euh, que ce soit de, de Paris, en ouais. même temps, en, fait, en région, ou inversement, euh, il ouais. n'y a, a jamais eu de problème. Quoi. Tout à fait. Ouais. On parle du Luxembourg aussi, effectivement. Euh, alors, euh, j'ai plus de commentaires j'ai beaucoup de commentaires sur ce live, c'est intéressant. Euh, hop Excusez-moi, je on le cherche. La polyvalence est-elle possible chez vous Une nouvelle question de Pierre -Louis à nouveau. Alors, peut-être il faudrait. Moi, j'ai tendance à dire ouais. oui. On ouais. prend l'exemple le, <rire> le, le, de Gabriel qui faisait partie de nos équipes techniques et qui a rejoint nos équipes commerciales. Voilà. Donc ouais. oui, la polyvalence, on a des collaborateurs qui peuvent être demain amenés à avoir l'envie de changer de métier. Donc ça peut se faire au travers de formation ou au travers de l'accompagnement d'un expert ou d'un senior d'une autre équipe. Puis ouais, il... Puis comme il y a aussi des profils techniques hein, qui étaient plus orientés oui. sur la technique et qui ont pu s'orienter vers la chefferie de projet. Tout à fait, fait. ça qui se passe très bien. Puis du coup, d'avoir cette euh, double compétence, Ce, cette casquette. Cette casquette est un atout. Donc, mm. ouais, la polyvalence c'est plutôt, un mm. plutôt une force, même. C'est plutôt une mm, force, complètement. Par ouais. contre, après, il ne faut pas s'éparpiller partout non plus. Il faut quand même avoir que garder quelques spécialités. Mm. Mais euh, l'ouverture d'esprit euh, est quand même toujours la meilleure solution. Quoi. Alors, et je vais voir la, la dernière question. Je suis en train de m'envoyer, pour tout vous dire. Mmh. Euh, Excusez-moi. Est-ce euh... que c'est... tu peux me faire le relais de la dernière la... la... question, pardon. La voix off. <rire> euh, alors, on a une question de, mmh. ma... ça, ça de Maxime. Si vous deviez citer chacun et chacune trois valeurs représentatives de talent qui nous donneraient oh. envie de venir ou de revenir, quelle serait-elle C'est mon question. Non, allez-y. Vas-y. Trois, trois, trois. Pas plus. Ouais. Moi, je <rire> <moi, j 'irais, rire> l'innovation. Innovation, ouais. Innovation euh, le, le, la famille. Ouais. Et euh, les événements. Euh, ouais, les événements. Mmh. Voilà. Ok. Alexandre bah, Moi, je te rejoins un petit peu sur Étienne. Après, je pense que ce qui est important, c'est surtout, en, fait, en gros, chez Talent, c'est tout ce qui est au niveau de la solidarité. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas tomber, on travaille les uns avec les mmh. autres. Mmh. Et aussi la franchise de, du parler. C'est-à-dire qu'on est capable d'exposer ses problèmes, justement, pour trouver des solutions communes. Et euh, d'ailleurs, en même temps, on parle souvent d'un terme qui est l'intelligence collective. Et en fait, toutes les valeurs, je pense, se regroupent mmh. autour de, de ces oui. deux termes. Quoi. Oui, c'est vrai. Mmh. Et Hélène euh, moi je rejoins euh, ce que dit Alex, la transparence, mmh. hein, je pense que voilà, la confiance, hein, parce ouais, que moi j'ai confiance en mes équipes, hein. mmh. et donc c'est avec la confiance et le sens en fait, c'est-à-dire mmh. dans le travail, il euh, faut savoir pourquoi tous les matins on se lève, c'est trouver du sens dans le travail, et ah. donc euh, quand on travaille avec des gens avec qui, euh, et des clients avec qui euh, voilà, on a confiance et on, a, on est transparent, et bien, en oui. général on est, on est content d'aller travailler le matin, voilà. <rire> Moi, je me réveille le matin parce que je suis contente de savoir que j'ai les chocos à l'agence. <rire> tu vois <rire> ah, t'es content. Voilà. Et moi, si, là, ouais, ouais, <rire> si je voulais vous donner trois valeurs, euh, moi, il y aurait la bienveillance. C'est vraiment euh, que ce soit, dans, dans le, comme je vous le disais tout à l'heure, l'apprentissage, euh, le passage de compétences, etc. Il n'y a, a pas de jugement chez nous, on est, on est hyper mmh. ouvert là-dessus. Euh, ça rejoint aussi la confiance et le, le côté... Euh, euh, on peut compter sur, sur nos équipes, on, peut, mmh. on est vraiment, euh, euh, j'ai le mot anglais, reliable, mais enfin, ouais, mmh. dire on, est, on, on, voilà, on peut vraiment se reposer les uns sur les autres et, et s'aider, s'entraider à ce niveau-là. Et le fun, vraiment, ça c'est un plaisir de tous les jours. Mmh. Maintenant, il y a des, des gens qui sont hyper sympas, hyper drôles, qui viennent de, de milieux hyper variés. Euh, donc vraiment, c'est les trois choses pour moi qui sont, qui sont très positives ah, à Talent. La cohésion. La cohésion. Oui. Ouais. La cohésion d'équipe. Merci, hein, ouais. ouais. Merci Maxime. Merci Maxime aussi. Ouais. Mmh. On, a plus On a encore des questions On a une question euh, d'Anissa qui demande, euh, procédez-vous à l'introduction des profils à partir de l'étranger oui, c'est des choses qu'on fait. Oui, oui. oui euh, Anissa, tout à fait. On a aujourd'hui, pour être tout à fait transparente, on a une personne qui est arrivée du Maroc, on a trois personnes qui vont arriver de Tunisie, on en a, on en a deux qui sont déjà de Tunisie, qui sont, on a, on a, dont on, on s'est occupé de toutes les démarches administratives. Et donc oui, totalement. Et on a une autre question. Comment se passent les alternances chez vous Est-ce que vous financez le master spécialisé du candidat ou c'est 50-50 Alors. Euh, je vais peut-être laisser ouais. Hélène répondre. Vas-y, tu es son expert. La partie, moi, dans le détail, euh, je préférerais qu'Alexandre réponde à ça, si on finance ou ouais. pas. Je veux pas me... Moi, de, de mon expérience, de... de... en tous les cas, hein, dans, dans l'alternance, c'est toujours euh, l'entreprise qui prend en charge euh, le, le coût de l'école. Il n'y a, ouais. a pas de souci là-dessus. Euh, au niveau de tout ce qui est euh, ticket repas, ticket restaurant, normalement, ouais. ils sont inclus sur les jours de travail, peut-être pas sur les jours d'école à vérifier, ça dépend des fois des conventions, euh, et les transports à 50% au niveau des tickets de métro, de ce genre de choses pour effectivement se rendre à l'école, venir au travail, etc. Euh, au niveau moi, personnellement, mon expérience d'alternance euh, à talent, euh, s'il y a vraiment un, un vrai euh, cycle de suivi, il y a des points aussi euh, assez régulièrement avec les managers pour voir les axes d'amélioration, voir les choses qui se passent très bien aussi, euh, et puis il euh, y a vraiment au niveau, euh, bah, effectivement, accompagnement du, du master, il euh, n'y a pas de souci non plus là dessus moi j'ai pu faire mes deux ans ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines entreprises mmh. souvent c'est assez court c'est six mmh. mois un an euh, là c'est vraiment au niveau des, des deux ans sans mmh. souci ça va donner un cd donc c'est quand même aussi un, ouais. un gros plus et surtout qu'on pousse souvent nous alternance à faire les deux ans aller jusqu'au ouais. oui, vrai oui vrai, ouais, ouais, complètement tout à fait complètement et puis mmh. euh, et puis ouais, au niveau, euh, niveau de ces points forts là c'est vraiment c'est est, est vraiment bien accompagné sur l'alternance il n'y a pas de souci est-ce qu'on a encore une dernière question? Alors, bonjour, vos consultants dans le bassin toulousain, toulousain, pardon, travaillent-ils majoritairement euh, en AT forfait? Vous parliez de, par, de partenariat avec vos clients, en est-il de même avec d'autres sous-traitants? Si oui, quel type de relation rend, etc. Ça, je, peux te, je peux répondre ouais. Ouais. Mmh. Euh, c'est Alissa bon, bonjour Alissa c'est ça Alissa, ouais. Alissa. Voilà. Ouais. alors c'est une bonne question alors là aujourd'hui pour la répartition AT forfait on est à 60% d'AT 40% de forfait euh, et en effet, on travaille avec d'autres partenaires sur des sujets, par exemple, aujourd'hui très pointus d'expertise où on n'a pas forcément tout le temps, malheureusement, la compétence en interne. On va s'appuyer de, de sociétés, de partenaires, des concurrents à nous, même de, vraiment que des purs concurrents avec qui on travaille et où souvent, nous, on prend sous-traitance. Ça peut être le cas inverse où eux euh, sollicitent nos, nos experts oui, pour des, des missions. Voilà. Et alors, rang 2, donc là, je pense que ça fait référence à Airbus, hein, euh, si on parle de rang 2 ou d'autres. Euh, en effet, on travaille avec des gros, aussi, euh, D'ordre comme Econocom, avec qui parfois on est en rang mmh. 2 sur certains marchés, je pense. Voilà, euh, aussi avec des, euh, des Atos, des okay. euh, voilà, avec qui on travaille aussi. Donc, euh, oui, et on a des relations de partenaires vraiment. Mmh. Voilà. C'est vrai que sur, les, sur tous les clients où j'ai pu être, où on a croisé effectivement d'autres concurrents, on a quand même travaillé globalement main dans la main. Nous, l'intérêt à talent, c'est aussi le, le client en finalité qui soit oui. content. Et ça passe par être en capacité de travailler avec, avec d'autres agences effectivement. Et en toute transparence. Oui, complètement. Alors, est-ce qu'on aurait une dernière question ou pas Oui, au-dessus euh, non, c'était Alexandra qui répondait. Ok, super. Et eh bien, écoutez, on, on va bientôt vous laisser. Je vais vous parler euh, rapidement pour terminer de la tournée des régions. Euh, donc la prochaine agence euh, qui vous présentera, qui se présentera, c'est Aix-en-Provence euh, le 15 octobre. Puis vous avez euh, le reste des, des dates qui sont disponibles là sur cette slide. Donc euh, n'hésitez pas à, à les enregistrer euh, dans les, dans les futurs live LinkedIn auxquels vous pouvez participer également. Super. Voilà. Merci à tous et à Merci toutes de vous êtes Merci. Euh, Merci connectés. Merci à et puis on espère ouais. voir une belle pile de, de candidatures hein, se poser sur nos bureaux. Ouais. On a vraiment envie de rencontrer des, des nouveaux profils, donc vraiment n'hésitez pas. Voilà. Merci. Merci, Merci. À tous. Bon appétit. Bon appétit à bon tous bon bon bon bon au revoir. Au revoir.